Hello les amis, je suis au Salon SLV et cette année j'ai mon propre stand voilà. Euh, Donc voilà, j'ai eu l'opportunité d'exposer ici pendant deux jours et euh, je vais aussi donner une conférence après, euh, ici, là euh, j'ai Maxime que je vous présenterai, qui est en stage avec moi pendant trois mois. Et puis, euh, voilà, j'ai hâte de vous faire un retour d'expérience sur euh, le marketing, comment se promouvoir, comment euh, générer des leads et des clients à travers un salon. Euh, je vous avoue que ce n'est pas genre le truc où euh, je mise ma vie dessus. Euh, mais en même temps j'ai une opportunité et j'aime bien discuter avec les gens donc euh, on va saisir cette opportunité pour voir ce que ça donne et si ça marche bien bah rendez-vous à un autre stand euh, donc à très bientôt. Mais ce que je peux vous dire c'est que vous êtes parmi les premiers à connaître ça. Essayez de parler de groupe mastermind, de coaching, de freelance. Bon la conférence c'est super bien hein, bah, et euh, j'ai j'ai eu des rendez-vous là des gens qui prennent rendez-vous et du coup je suis en direct de combien de personnes Rendez-vous donc c'est ma stratégie en fait euh, que des gens puissent euh, s'inscrire, prennent rendez-vous et après on discute et après je leur manque quelque chose. Donc euh, c'est chouette, c'est chouette et euh, bah, je vous tiens au courant, c'est la bonne chose là. Ça peut être chaîne YouTube, ça peut être blog, etc. En revanche chaque contenu que vous décidez de publier, chaque canal que vous décidez de prier. Alors je suis avec Maxime, donc il m'a rejoint Hello. pour trois mois on est au salon SME et euh, bon, on a bossé dur, Maxime a bossé dur, euh, je sais pas, tu veux dire un peu ce que tu as fait aujourd'hui bah, C'était intéressant, on a rencontré a, on a pas mal de profils différents, autant des débutants que des personnes qui étaient assez avancées dans, dans l'entrepreneuriat, dans leur domaine, dans leur expertise et c'était assez intéressant du coup de, de voir différents profils et justement de voir qu'on pouvait accompagner différents profils dans leur, dans leur expertise même si elles étaient justement à des niveaux différents ça, je trouvais ça vraiment intéressant et de parler, de communiquer avec un maximum de, de personnes en une seule journée, de façon assez compliquée <rire> c'était vraiment cool, assez éreintant, mais super cool. Et <rire> et Maxime a fait un super travail, quelquefois les gens ils croyaient que c'était ton stand et c'était très ouais. bien, et moi j'ai pu aussi expérimenter le fait bah, d'avoir euh, quelqu'un qui euh, euh, qui m'accompagne et qui vraiment travaille euh, euh, à ma place alors que je me suis dit que non, ma marque, c'est moi. Donc ça, c'est top. Merci beaucoup, Maxime, tu as fait un cool. super job. Euh, on a une dizaine de personnes qui se sont inscrits au, euh, pour le coaching et puis on verra ce que ça donne demain. Bien yes. sûr. Que... Hello, les amis, c'est le jour 2. Et euh, une petite astuce pour vous, si vous voulez espionner, alors ce qui est bien sur Internet, c'est que vous pouvez espionner vos concurrents partout, mais ça peut se faire aussi ici. Vous pouvez regarder en fait comment les autres tiennent leur stand, leur affiche. Et euh, bah c'est ce que je fais. Et quelle que soit euh, votre activité, il faut toujours, toujours benchmarker. Ce n'est pas du tout de la copie, c'est pas du tout du plagiat, de la triche, de s'inspirer de ce que font les autres. Sinon, vous êtes juste euh, stupide. Vous imaginez si vous faites un sport et vous ne cherchez pas à copier les meilleurs Si vous jouez de la musique et si vous ne cherchez pas à vous inspirer des meilleurs donc il y a copier et faire un copier-coller, d'accord Donc c'est s'inspirer et faire un copier-coller, c'est pas la même chose du tout. Donc voilà, je vous encourage à, à toujours garder l'esprit ouvert, même dans la rue, quand vous ouvrez vos courriers, les prospectus que vous regardez pas parce que c'est de la pub. Voilà, toujours garder l'esprit ouvert, d'avoir vraiment un, des réflexes marketing. Donc ce matin, pareil, 10 heures, je donne. Euh, la même conférence qu'hier, même si évidemment, je vais changer des petits trucs. Et puis, toute la journée, on sera au stand. Hier, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. 14 personnes se sont inscrites à mon accompagnement, euh, à un coaching offert. Et euh, on va voir ce que ça donne. Hier, il y a eu aussi la table ronde où c'était vraiment formidable. Des gens sont venus discuter après. Donc, voilà, voilà. Si vous regardez cette vidéo, que vous étiez au salon SME, que vous êtes... Venez me saluer, bah laissez un commentaire en bas de cette vidéo, ça me fera plaisir de vous répondre. ouais les amis, je vais partir avec ça, qui était accroché là. Et en fait, euh, je suis en train de me demander si je devrais pas le laisser dans le métro. <rire> Ce serait génial. Euh, donc, c'était un super, super temps que j'ai passé ici. La preuve, je suis encore là. Alors, tout le monde est parti. Alors, il y a Laura ici, Laura Sirianni. Voilà, et du coup, euh, bah, tout le monde est parti, presque. Je suis encore là parce que j'ai passé un excellent moment, c'était une première expérience énorme. Ça me donne envie de refaire d'autres euh, stands et j'ai même été démarché par d'autres ateliers, d'autres salons, durant le salon. Et euh, je vous ferai un retour sur combien ça m'a rapporté. Je vais essayer de vraiment noter ça et de vous dire voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai environ 20 rendez-vous. Et euh, bah vendre rendez-vous, ça rentabilise mon investissement si tout se passe bien. Parce que la stratégie, c'est de faire des rendez-vous et de vendre quelque chose derrière. J'aurais certainement d'autres choses à ajouter sur, euh, sur cette, euh, cette expérience. Et je pense que le, meilleur, le mieux, c'est que je vous donne rendez-vous sur le podcast. Où là, c'est sûr que je vais avoir plein, plein, plein d'anecdotes à vous partager. Je vous dis à très bientôt pour euh, bah, peut-être un autre stand du coup. Ciao, ciao